un peu ce que ce que je vous que je vous ai préparé ce soir euh, donc juste en un mot euh, terre de lutte du coup c'est une petite asso ouais, qui s'est fondée euh, en septembre de l'année dernière environ euh, qui alors c'est pas c'est pas pour soutenir des ad c'est vraiment pour soutenir des collectifs en lutte euh, en France donc euh, c'est des personnes qui sont très présente dans euh, cette mouvance des, euh, des collectifs en lutte qui se sont réunis en disant on, on a besoin quand même à un moment d'une structure qui puisse soutenir, accompagner, euh, accélérer presque je dirais le, euh, les, les luttes parce que euh, bah, pour beaucoup de ces luttes elles ont besoin euh, d'outils, elles ont besoin de formation, elles ont besoin de visibilité euh, et donc cette association s'est un peu donné cette... Euh, cette, cette ambition-là, et elle est au croisement elle-même de plusieurs autres structures qui font un peu euh, ce job similaire, mais donc on vient euh, ajouter une pierre à l'édifice et, euh, et pas juste dupliquer euh, l'existant. Je reviendrai vite fait sur les actions plus tard. Euh, je voulais d'abord vous parler un peu euh, des luttes. Donc, nous, en fait, euh, on intervient essentiellement sur des projets qui luttent contre des grands euh, enfin, des collectifs qui luttent contre des grands projets polluants et imposés en France. Euh, C'était quoi le problème à la base Et ça l'est toujours d'ailleurs. Euh, bah, c'est l'artificialisation des terres. Quoi, la, la bétonisation. C'est vraiment, c'est vraiment ce qui relie. Euh, les projets qu'on accompagne. Il euh, faut savoir que voilà, tous les jours, on a, on a 54 hectares de terre qui sont recouverts euh, en France, euh, qui sont recouverts par des entrepôts, par des aéroports, par des routes, par, par tout un tas de choses qu'on peut juger plus ou moins utiles. Euh, nous, on essaye de pas trop euh, s'intéresser à lutter. Enfin, l'utilité, on essaie plutôt de s'intéresser à, à la pollution justement que va générer ces, ces projets et, et au caractère plutôt imposé de ces projets qui sont, qui sont faits actuellement en France. Donc, quelques chiffres là, voilà, en 2021, 15 extensions d'aéroports, 12 entrepôts d'Amazon eux, Amazon, c'est les, vraiment les, les pires, c'est vraiment des champignons en France, ça émerge à une vitesse pas possible, surtout que c'est très facile de construire un entrepôt Amazon, donc ils y vont à fond. Euh, des déviations routières, on a des fermes-usines, on a des centres commerciaux euh, qui agrandissent des zones ou qui en construisent des nouvelles. Euh, voilà on pense à Europa City ce genre de choses qui bon du coup a été a, a été gagné mais euh, on est vraiment sur des projets comme ça quoi des, des choses que qu'on juge finalement euh, en plus en trop surtout euh, et qui vont euh, et qui vont artificialiser des terres et qui d'une manière ou d'une autre nous plonge vers, euh, bah, vers le, le caca, hein, on peut le dire comme ça, puisqu'on euh, sait tous et toutes que euh, bah, bétoniser euh, des terres, c'est euh, bah, un problème pour, euh, pour la biodiversité, c'est un problème pour le climat, c'est un problème pour, pour tout, en fait. C'est-à-dire que plus euh, bah, moins on a de nature et, euh, et moins, on a de, moins on a de chances de pouvoir survivre dans le futur. Voilà, donc je vous brosse un petit tableau un petit peu noir comme ça. Euh, donc nous, on s'est intéressé à savoir qui étaient ces luttes. En fait, il n'y a pas beaucoup de documentation qui existe sur le, sur le sujet. Il y a quelques collectifs qui se sont penchés sur la question euh, au fil des années, mais euh, difficile de trouver vraiment une documentation. Du coup, on a commencé, nous, Terre de lutte, à faire une étude qui s'appelle « Les Davids s'organisent contre Goliath ». Donc, on a missionné un sociologue anarchiste pour aller interroger une cinquantaine de collectifs en France pour comprendre un peu mieux en fait qui est -ce qu étaient ces luttes et on travaille euh, de pair avec reporter et donc la carte des luttes qu'elle a créé euh, qu'a créé ce média en 2018 euh, qui aujourd'hui rassemble près de 400 luttes quand même hein, en France euh, et donc de cette carte plus de ce sociologue on a tiré voilà cette étude des les avis s'organisent contre Goliath que vous pouvez aller lire hein, si vous voulez elle est sur le site donc euh, et donc, on a essayé de se demander, OK, c'est quoi ces collectifs De quoi on parle exactement euh, Bon, De base, les gens se définissent comme des habitantes et des habitants d'un territoire. Euh, c'est assez simple comme définition, mais elle est, elle est finalement centrale, euh, à savoir que ces personnes sont dans une zone donnée. Dans cette zone donnée, on vient euh, euh, foutre un projet euh, polluant et imposé. Et donc, ces personnes réagissent, euh, réagissent à ça, en, en gros. Quoi. Dans les caractérisations, on n'est pas allé ultra enfin, être raffinement dans la sociologie de, de, des gens, mais en vrai, ce qui était intéressant, c'était que, justement, comme ce sont des habitants d'un territoire, euh, ce n'est pas forcément que des écolos, ce n'est pas forcément que des cadres sup c'est euh, des agriculteurs, c'est euh, des paysans, c'est des ouvriers même, pourquoi pas. enfin C'est pas mal de personnes qui se retrouvent autour, justement, de ce projet et qui, euh, et qui militent contre. Donc, ça cassait quand même un petit peu déjà le cliché de, euh, des écolos bobos euh, qu'on qu qu peut donner dans, dans ce genre de projet. Ce sont des gens, en fait, tout simplement pourquoi est-ce qu'ils se mobilisent euh... le, premier, le premier des points qu'on a vu c'est effectivement ce côté artificialisation en fait euh... Bah juste, ils voient une énorme usine arriver chez eux, ils voient euh, une route encore qui va détruire euh, des forêts humides, ils voient des aéroports, ils voient ça. Donc ça les, euh, bah, ça les angoisse, de se dire, mais bah, on ne va pas bétoniser en plus euh, nos terres qui sont euh, pour, la, pour la plupart des fois des terres euh, rurales, des terres, des terres qui donnent, euh, rac, qui nous font manger, etc. Donc c'est la première, la première des raisons pour lesquelles ils se mobilisent. Ensuite, assez rapidement, quand ils commencent à analyser euh, les effets du projet, ce n'est pas seulement de l'artificialisation, la, c'est aussi euh, un problème de santé publique la plupart du temps. Euh, ça va être des, les nuisances que ça va apporter ce sujet, mais c'est les pollutions potentiellement qui peuvent en dégager. Donc, ça, c'est quelque chose qui les mobilise. Euh, les préoccupations pré écologistes, donc, euh, en général, c'est quand même des personnes qui ont une, ouais, une conscience que le monde ne va pas très bien d'un point de vue écologique, mais pas que. Ça, c'était intéressant de se dire qu'effectivement, les collectifs en lutte aujourd'hui, c'est quand même des personnes qui, pour certains ou certaines, vont découvrir leur âme écologiste par le projet, justement, qu'ils vont défendre en face. Quoi. Et l'attachement au patrimoine euh, bah oui quand même il ne rien essayer de garder euh, un peu intact euh, des territoires, euh, euh, parfois des bâtiments, hein. ça peut être euh, des, des vieux bâtiments dans des villes qui sont un peu historiques et qu'on veut raser pour faire un centre commercial à la place donc des gens se disent bah non en fait c'est pas possible quoi. Et ce qui englobe tout ça c'est quand même, et ça je l'ai pas ajouté ici mais euh, le sentiment d'un déni de démocratie. Et c'est pour ça qu'on parle vraiment du côté imposé de ces projets parce que euh, la plupart du temps ils débarquent sans demander à personne, ils foutent leur truc et tout le monde se sent quand même un peu genre mais Attendez, pourquoi est-ce que juste vous ne nous avez pas demandé notre avis en fait euh, Voilà, ça c'est des, des techniques un peu de, euh, bah de ces projets-là. De dire, euh, on commence souvent à, à, à lancer le projet et ensuite on s'intéresse vaguement euh, un peu à ce que racontent, à ce que pensent les citoyens et citoyennes. On va faire par exemple des, euh, des concertations publiques, mais qui arrivent genre deux, trois mois après que limite le permis de, de construire ait été euh, délivré. Euh, donc voilà, il y, y a vraiment ce sentiment d'injustice. c'est euh, Parfois en catimini, c'est parce qu'un euh, tel travaille dans telle structure ou parce qu'un tel est à la mairie, voit passer un document, ils ont dit, mais attendez, ça c'est quoi, ils vont construire quoi ici. En fait, c'est des choses qui sont quand même vraiment cachées. Euh, qui sont portés par euh, l'État, hein, bien sûr, mais aussi par euh, qui sont bah, représentés localement par des mairies, par des comités de communes, par des régions euh, qui ont une envie d'attractivité de, euh, de leur territoire et qui se disent que l'attractivité passe essentiellement par la construction de machins. Euh, et donc, du coup, bah, les, les personnes voient passer ça, s'insurgent et donc se mobilisent contre, contre ces projets. Donc là, il y a le petit graphique à côté de, du type de projet que, que vous pouvez avoir sur, euh, sur la France. Euh, voilà. Ils se mobilisent essentiellement pour ça. Comment ils se mobilisent Je passe vite un peu là-dessus, on y revenir, hein, mais parce que ce qui est intéressant, c'est après d'avoir notre échange, comme on n'est pas beaucoup. Euh, les modes d'action, ils sont assez divers, euh, mais ça commence essentiellement par essayer de, publier, enfin, de faire de la publicité autour de la lutte, étant donné que c'est des choses qui arrivent un peu en catimini, que les entreprises, une fois qu'elles ont fait leur travail du lobbying, un peu en interne auprès des mairies, auprès des comités de communes, ne euh, parlent bah, évidemment pas de leur projet hein, il arrivera beaucoup plus tard euh, la publicité sur leur projet euh, bah, du coup ces collectifs -là, la première des choses c'est de mettre à jour euh, le, le projet qui, euh, qui va être porté et en général ça va avec euh, une étude d'impact justement de ce projet qui font toutes et tous un peu naturellement de dire bah, attendez si vous construisez une route ça va détruire tant de forêts ça va détruire euh, tant de champs ça va détruire tant de patrimoine euh, et voilà l'impact que ça peut avoir euh, sur nos vies pour en général, assez peu de, de, de, de retours positifs du projet. Souvent, ce que les projets vont mettre en avant, c'est essentiellement l'emploi, quand même. Hein. C'est beaucoup ce qui revient, quoi. L'attractivité, toujours, hein, du territoire. Un entrepôt Amazon qui se plante, euh, quelque part, euh, va dire Ah, bah, nous, on bah, va créer l'emploi. Donc, euh, comme l'emploi, c'est un peu le nerf de la guerre, tout le monde est très content avec ça. Euh, mais en réalité, euh, bah, réalité c'est beaucoup plus nocif euh, qu'il n'y paraît. Mais évidemment, ils ne vont pas mettre ça en avant. Donc, publicité de la lutte, interpellation des élus, ça, c'est évident. Euh, recours juridique, ça va souvent en deux paires. Hein. C'est-à-dire que la plupart de ces projets, quand même, euh, ils, y vont, euh, ils y vont banco. C'est-à-dire que quand un projet se fout sur une zone natura à 2000, on peut se demander quand même où est-ce qu'il a obtenu son permis de construire. Et euh, bah, typiquement, ce genre de projet est largement attaquable. Donc, les collectifs déposent des recours en justice pour dire, bah, « Attendez, ce projet ne respecte pas une charte nationale de, de, de construction ». Euh, et même international, hein, puisque si on se réfère à l'accord de Paris, enfin, des fois, on va jusque-là hein, pour dire, mais attendez, vous êtes en train de faire un truc qui est climaticide. Or, on s'était dit quand même hein, tous ensemble et tout ensemble qu'on bah, ferait des choses chouettes pour le climat. Donc, quand ça va à l'encontre, on peut déposer ce recours juridique. La plupart du temps, c'est très compliqué, c'est très long, c'est très laborieux. Parfois, ils y arrivent. En fait, plus vous arrivez à avoir un recours juridique tôt et plus vous êtes sûr de le gagner assez rapidement, plus c'est tard dans euh, l'avancée du projet et plus c'est compliqué. Euh, donc, dans la publicité, il y a la sensibilisation des riverains, forcément. Ça, c'est assez intéressant dans, dans cette étude, justement, parce qu'on on allait voir euh, que des gens qui se mobilisent, euh, des fois, ça sort un peu de même, mêmes quoi. Vraiment, ils ont cette sensibilité de dire « attendez, mais ce n'est pas possible ». Donc, ils vont essayer de sensibiliser leur, euh, leurs copains, leurs voisins, etc. Souvent, ça ne marche pas trop. Euh, donc, à ce moment-là, ils vont essayer d'aller s'entourer de, de collectifs, euh, d'associations locales, d'associations nationales. Deux collectifs déjà présents sur le territoire pour pouvoir dire Ok, il nous faut du monde en fait, pour interpeller les pouvoirs publics, pour interpeller la société civile sur ces projets. Quoi. Donc, ça, c'est une grosse partie de leur, de leur boulot. Et. et en général, c'est un peu à l'envers hein, dans ma liste, désolé. Euh, c'est des personnes qui, une fois qu'ils ont montré que le projet était mauvais pour l'environnement, ils peuvent aussi proposer un contre projet, un projet alternatif. Ça va beaucoup se faire typiquement sur euh, tout ce qui est euh, euh, destruction de patrimoine existant. Vous avez euh, voilà, une, une vieille usine ou une vieille bâtisse euh, super chouette. Et ben en fait, au lieu d'en faire un centre commercial, on peut en faire un centre de vie et d'amour et d'eau fraîche pour euh, tous les habitants de, de, de la ville, quoi. Euh, une maison des associations, etc. etc. Euh, quand c'est des projets qui juste veulent euh, artificialiser une terre vide, bah, en fait le projet alternatif c'est de dire bah, en fait laissez-nous euh, continuer à avoir une biodiversité qui existe, euh, une forêt, euh, voilà, une zone humide qui, euh, qui, qui continue de, de vivre, euh, voire euh, laissez-nous euh, euh, avoir des, des cultures aussi euh, qui soient qui soient décentes. Quoi. Euh, là, il n'y a pas il pas si longtemps, on était dans le Jura pour aller se battre contre euh, l'accaparement des terres. Donc cette fois-ci, ce pas l'artificialisation, mais c'était des personnes qui achètent des terres, spéculent dessus et empêche du coup des paysans de pouvoir euh, rentrer euh, sur ces terrains et faire une euh, agriculture euh, qui fonctionne bien. Donc, ça peut être aussi ça, finalement, un projet alternatif. Souvent, euh, c'est un peu compliqué quand même parce qu'ils sont tellement euh, dépassés déjà par leur propre mobilisation pour arrêter le projet que faire valoir le projet alternatif, c'est assez… Euh, il y en a qui arrivent, hein, mais c'est souvent vu comme euh, « ouais enfin votre truc, en fait, il ne fait pas le poids par rapport à nos emplois qu'on veut créer ou ce genre de choses ». quoi et donc, à la fin, arrivent des actions un peu plus vénères, finalement, donc de désobéissance civile, notamment. Donc, bah, voilà, Clément en parlait avec Bayer euh, la dernière fois. Alors, ça, ce n'était pas une action en direct sur une lutte locale, puisque là, on parlait vraiment de dos, c'est-à-dire se battre contre le diable quelque part. Mais euh, des actions de désobéissance, ça va être bah, d'empêcher euh, la construction de choses d'arriver. Euh, il n'y a pas si longtemps encore à Aubervilliers, là, il y a quelques semaines, euh, il y avait des gens qui occupaient des machines pour ne pas que les machines continuent à défoncer euh, les jardins ouvriers euh, centenaires euh, qui étaient là, là tranquilles euh, depuis, euh, depuis des années. Mais ce mode d'action de désobéissance, en fait, il est, euh, je ne pas à la marge, mais en tout cas, il est beaucoup moins euh, euh, présent que le reste des actions, sauf qu'en général, il est plus visible. Parce qu'une action de désobéissance, c'est toujours un peu plus, euh, comment dire, c'est une information qui va tourner plus, enfin, plus, plus grandement que euh, l'interprétation des élus ou euh, voilà, quelques, quelques citoyens ou citoyennes dans la rue avec des affiches en disant non au projet d'autoroute. En général, ça, on passe un peu à côté. Donc, la désobéissance finit par arriver, mais elle n'est pas systématique déjà. Euh, et surtout c'est peut-être un peu parfois l'iceberg enfin, le bout de l'iceberg ou l'arbre qui cache la forêt enfin, un peu comme, comme vous le sentez et quand ça va encore plus loin, quand on n'y arrive pas on finit par effectivement euh, aller monter des ads. Mais en fin de compte, pareil, ça, c'est vraiment, euh, par rapport au nombre de collectifs en lutte aujourd'hui en France, euh, ce n'est pas du tout une majorité. Monter une ZAD, c'est quand même très compliqué, c'est très engageant. Euh, voilà, on a des personnes qui vont euh, aller sur un terrain, l'occuper, euh, le défendre. Et ça, c'est euh, bah, quelque chose qui n'est pas à la portée de tout le monde. Euh, donc, c'est souvent dans l'illégalité. Donc là, à gauche, sur la photo, vous avez Notre-Dame-des-Landes. Euh, donc, la, la, la célèbre Notre-Dame-des-Landes, hein, c'est devenu vraiment une ZAD, euh, une ZAD exemple pour, euh, pour, euh, pour le monde, en fait, presque, hein, je dirais la France, mais aussi le monde. On en parle vraiment un peu partout de ce combat qui a quand même duré une quarantaine d'années. On a des gens qui ont vécu des années sur ce lieu quoi, pour, pour le défendre euh, et qui ont fini par y arriver parce que tout à coup, Macron euh, s'est dit « Tiens, pourquoi pas laisser la ZAD, ça fera, ça fera un beau cadeau aux écolos. Euh, » Mais en fait, euh, voilà c'était typiquement le projet un peu jusqu'au boutiste qu'on met énormément en avant. Et donc, du coup, on a l'impression que les collectifs en lutte, c'est forcément des ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors qu'en réalité, ce n'est pas, pas vraiment la norme. L'autre exemple à côté, c'est les tanneries autogérées à Dijon. Pas, ça, a été, ça a été un squat, en fait. Et finalement, la différence entre une ZAD et un squat, elle est parfois assez fine, puisque eux-mêmes voulaient défendre à l'époque des tanneries euh, des vieilles tanneries qui étaient à Dijon et euh, en disant il bah, n'y euh, a, a pas de raison qu'on les détruise ces tanneries, nous on peut prendre cet espace et on peut créer un espace autogéré à l'intérieur euh, c'est ce qui s'est passé bon finalement avec le temps ils ont réussi à, à admettre que ce projet était meilleur ils se sont quand même exportés dans un autre endroit et ils sont devenus voilà, les, les tanneries autogérées qu'on connaît avec le bâtiment là que vous voyez mais euh, ça peut être aussi ça en fait une c'est pas forcément euh, qu'un truc dans un champ euh, un peu boueux mais ouais, on montre beaucoup ça mais c'est finalement un mode d'action on va, on, va, on va reculer le plus longtemps possible, parce qu'une fois que les citoyens et citoyennes sont engagés dans des ZAD, euh, bah, ça demande quand même de les tenir, ces ZAD. Et c'est vraiment un engagement très fort que tout le monde n'est pas capable de faire. Il y a des personnes qui viennent un peu euh, de France, d'Europe, même du monde, parfois, pour, pour soutenir la dynamique de, de ces luttes-là. Euh, mais mais c'est sûr que ce pas forcément les mêmes riverains qui ont débuté euh, leur lutte qui se retrouvent sur la ZAD à la fin. Quoi. Euh, donc, je reviendrai un peu là-dessus parce que finalement, c'est presque ce qui se rapproche le plus des oasis euh, en termes d'occuper un terrain et de proposer quelque part un projet alternatif parce que toute ZAD qui se respecte, entre guillemets, euh, vit de manière alternative sur, sur les lieux qu'ils créent. Euh, Notre Lame des Landes, ça a été documenté euh, des millions de fois sur la manière dont, dont ils s'organisaient, dont ils vivaient. Et en fait, euh, à peu de choses près, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on peut faire dans les oasis. À ceci près qu'ils n'ont pas acheté le terrain, quoi. Enfin, je veux dire, la plupart des oasis, quand même, l'achètent. Mais, euh, euh, mais en tout cas, il y, a, il y a quand même un vrai lien, un vrai pont avec, euh, avec ces, ces modes de vie qui s'organisent collectifs sur ces territoires-là. Les tanneries autogérées, moi, j'ai allé l'autre jour, et franchement si vous avez l'occasion d'y aller, c'est très impressionnant parce que c'est euh, un authentique lieu vraiment autogéré où euh, vous arrivez et personne ne vous explique rien et c'est à vous de vous gérer tout seul. Et c'est assez rare, quoi, dans des lieux de pouvoir donner à telle liberté euh, aux participants, aux participantes euh, des, des événements dans ce lieu, quoi. Alors, petit focus juste sur notre activité euh, avant qu'on reparte sur les oasis. Euh, donc, du coup, Terre de lutte, fort de ce constat, c'est dit, euh, nous, on doit euh, soutenir. C'est vraiment ça, le soutien. quoi. On doit soutenir ces collectifs-là euh, avec un peu euh, trois missions qu'on s'est données. Euh, une partie très formation. Donc, euh, le, le constat, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui euh, débarquent hein, sur, sur les sujets qui, qui prennent, euh, déposent un recours juridique, euh, pour la plupart, personne ne l'a jamais fait, euh, c'est assez compliqué. Euh, ça demande, alors, soit vous arrivez à faire une campagne de financement, vous payez euh, une avocate, un avocat pour vous aider, soit vous le faites un peu avec votre petite main, mais c'est vraiment l'image de David contre Goliath, parce que quand vous essayez de vous battre contre un entrepôt Amazon avec euh, euh, trois Pékins qui ne connaissent rien au monde juridique et qui essaient de déposer un recours juridique contre Amazon, vous faites dégommer. Donc euh, voilà, ça fait partie de ces choses-là où on s'est dit, bon, on, on, on sait que beaucoup de gens savent faire ça, donc on va essayer de mettre en lien des formatrices et des formateurs avec ces collectifs-là pour pouvoir les faire, les faire monter un peu en puissance. Donc, c'est juridique, c'est la communication, c'est euh, bah, comment créer un collectif, comment monter une campagne de financement participatif, comment euh, oui, enfin, tout, tout ce qu'on se vient de se raconter, en fait, tous les moyens qu'ils utilisent aujourd'hui, on sait qu'il y a des personnes qui savent faire ça en France, donc on essaye de les mettre en lien avec les collectifs qui nous le demandent. On a créé un petit site qui s'appelle lutte localfr là, vous avez le… Le, le nom là sur, le, sur la petite bulle, où euh, c'est un site outil. Donc on a répertorié euh, tous les outils possibles, imaginaux, pour, euh, qui sont utiles à ces, ces collectifs-là. Euh, donc ça permet comme ça euh, bah, déjà aux gens qui, euh, qui ont certains besoins assez précis d'aller euh, regarder ce que les autres ont fait, parce qu'au final, il y a eu quand même beaucoup d'associations et de collectifs qui se sont mobilisés pour créer euh, de la ressource, pour pouvoir aider ces collectifs-là. Donc nous, on est là pour mettre ça en avant. Hein. On ne s'approprie pas, on pas à la création de ces outils, mais on veut juste le mettre en avant. Euh, le deuxième point, c'est l'échange. Donc là, c'est peut-être ce qui ressemble plus à un réseau, mais on ne veut pas se monter comme réseau. Enfin, on n'a pas, pas du tout vocation à animer quoi que ce soit. On veut juste pouvoir créer des espaces d'échange entre les luttes, euh, ne serait-ce que pour qu'elles se parlent, euh, elles, entre elles, des, des fois, euh, de, euh, de leur technique, de euh, où, ils, où ils en sont, de leurs besoins. On essaie de faire vraiment passer les besoins euh, dans un sens ou dans un autre. Euh, tel collectif a besoin de main pour aller bloquer un truc, ou tel collectif a besoin de telle forme de telle formation ou tel truc donc on essaie vraiment de faire ce ce, ce lien là mais sans euh, sans prendre euh, le, la, la tête d'un réseau de, de quoi que ce soit quoi enfin on est on est euh, voilà enfin, on juste de faire du lien on fait des week-ends où euh, on réunit des personnes pour qu'ils se parlent entre eux qu'ils parlent entre elles qu'on se forme entre nous etc pour encore une fois, faire, faire évoluer les choses et mettre en avant aussi les luttes hein, qui gagnent, parce qu'il y en a, hein, je ne l'ai pas dit en, en introduction, mais rien que l'année dernière, on a une quarantaine qui ont gagné. Quoi. Donc, C'est que, que finalement, cette, cette mobilisation fonctionne. Donc, on a envie de mettre en lien les gens qui vont gagner avec les gens qui galèrent pour que bah, ça puisse faire des, des bonnes dynamiques. Et le troisième point, c'est communiquer. Donc, c'est vraiment essayer de porter le récit des luttes le plus haut possible, le plus loin possible. Euh, cette étude dont je vous parlais a été un des, euh, des éléments pour faire ça, mais on a, on a un lien assez direct avec pas mal de médias, mais de rien quand même nationaux. Euh, du fait de nos engagements, c'est-à-dire que l'équipe qui compose Terre de lutte, c'est pas mal de gens d'Alternativa, de, voilà, de, ces, de ces grands mouvements climat. Donc, on est en lien avec ces presses nationales et parfois locales aussi donc, on essaye de faire monter le sujet pour que la presse, euh, les médias en général, s'emparent du truc et puissent le documenter le plus possible, quoi. De montrer justement que ce n'est pas que des ânes, encore une fois, mais des, des, juste des collectifs qui se battent pour, euh, bah, pour qu'on essaye de ne pas, pas trop mourir sous le béton, quoi. Voilà, donc c'est un peu créer un nouveau récit, aider dans la communication, créer des événements autour de ça, mais, euh, mais à, à une échelle plus nationale, plus globale, quoi. Alors le lien avec les oasis. Donc euh, moi j'ai réfléchi un peu, mais je suis vraiment pas. Enfin c'était le, le but de ce soir, c'était un peu d'en discuter aussi euh, avec euh, avec vous, euh, euh, essayer de voir finalement c'est quoi le pont qu'on peut faire entre euh, un collectif aujourd'hui en oasis, euh, en écolieux, enfin bon on l'appelle comme on veut, et euh, euh, et ces luttes-là. Alors j'avais mis euh, ouais j'ai mis ce, ce petit lien vers euh, le Tour de France des écolieux parce qu'en en fin de compte je trouve que ce, cette série d'articles euh, elle est elle, elle documente bien justement euh, cette, euh, la, la, bah, le lien qu'on peut faire entre, entre les oasis et ces euh, et, et luttes. Donc, bah, si vous avez l'occasion d'aller les lire, euh, c'est vraiment très intéressant hein, ce qu'ils ont écrit. Bah, il y a notamment la ressource série du pont euh, dedans. Euh, mais donc, moi, j'ai listé quelques idées, donc on peut, on peut, on peut essayer de le, de le voir ensemble euh, ensuite. Donc, moi, j'ai trouvé que déjà, euh, on, on, bah, on matchait avec cette idée que l'on souhaite vivre une société écologique. Hein, on, est, on est quand même compatible avec, euh, avec ça. Ce sont des personnes qui euh, défendent un territoire. On, on le défend aussi quelque part. Euh, on, on sanctuarise finalement un peu nous-mêmes des terres, des, des, des lieux en les achetant. Euh, on construit des projets qui protègent le vivant. On fait pousser des, des choses sur nos lieux, quoi que ce soit, euh, de la vie euh, dans tous ces endroits tous les sens du terme, quoi, de, la, de, la, de la vie nourricière, de la vie d'humain. Euh, et, et ces collectifs-là, finalement, ils sont dans cette optique-là aussi, surtout quand ils commencent à, à monter des ad euh, On crée des nouveaux modes d'organisation, des nouveaux récits, des nouvelles manières de vivre ensemble. Ça, c'est pareil. Ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que des personnes qui s'engagent dans les luttes aujourd'hui, euh, ben, alors, des fois, on a des problèmes quand même hein, de, de leadership, hein, de personnes qui, qui vont prendre peut-être un peu le, la, la direction de la lutte, mais quand même, la plupart du temps, on est sur quelque chose dans ces horizontal, hein, c'est des collectifs qui s'organisent comme ça. Et donc, c'est des personnes qui apprennent aussi l'organisation horizontale telle que, telle que nous, on peut la vivre la plupart du temps dans, dans les oasis. Euh, et, et finalement, c'est des lieux enfin, ça, ça fait émerger des lieux en lutte des lieux d'accueil euh, et ça pareil c'est ce que les oasis aussi euh, peuvent être euh, pour certaines en tout cas certaines oasis se, se définissent comme ça dans, dans cette idée de euh, d'être un lieu en lutte contre enfin pour le vivant et contre bah, contre cette société qui le, qui le détruit euh, et en tout cas d'accueil et ça pour la plupart on, on est assez d'accord là-dessus quoi Comment est-ce qu'on euh, peut s'ancrer finalement dans ces luttes euh, Voilà, Moi, j'avais j'avais mis trois exemples d'oasis, mais en gros, ce que je m'étais dit, c'est qu'il y, y a plusieurs manières de le faire. C'est soit on est en tant que représentant d'un territoire euh, actif et actif dans des luttes qui sont autour de nous. Euh, et en fait, il y en a énormément. Donc, euh, on peut être ces personnes qui allons donner justement la main euh, dans, euh, dans ces, euh, enfin, auprès de ces collectifs. Euh, on peut être des lieux ressources, des lieux qui accueillent euh, qui accueillent des luttes, qui accueillent des, des collectifs qui ont besoin d'endroits pour pouvoir s'organiser pour pouvoir se construire pour pouvoir voilà enfin créer des manifestations ou développer des stratégies etc euh, on peut être aussi des lieux tout simplement en lutte se dire voilà ce qu'on que je viens de dire avant mais euh, nous au Moulin Bleu c'est un peu ce qu'on se vers quoi on tend alors c'est tout jeune hein, on, on a deux ans donc on peut pas dire que vraiment on, on l'est officiellement mais en tout cas on a cette vraie idée euh, d'être un lieu euh, euh, militant euh, qui soutient justement, euh, qui soutient des, des collectifs, euh, qui soutient euh, qui, une idée même de la vie, de euh, zéro artificialisation, de, euh, de, de, de faire émerger la biodiversité, etc. Donc, on peut se sentir en tant qu'Oasis euh, comme, comme faisant à part, appartenant à ce mouvement finalement de collectif euh, qui préserve euh, le vivant. Et j'avais mis du coup Karinga et la les donc c'est pour ça que j'ai un peu rigolé quand vous étiez là au début, euh, qui sont finalement deux lieux qui revendiquent un peu cette… Euh, enfin, de ce que moi j'en ai compris, de ce que j'en ai lu, qui revendiquent un peu finalement ces